Salut les rôlistes Il n'est plaisant pour personne de voir un malheureux jet dés venir détruire des semaines, des mois, voire des années de campagne. D'autre part, de nombreux joueurs accueilleront avec paix le décès d'un de leurs personnages du moment qu'ils considèrent comme acceptable la scène dans laquelle c'est arrivé, qu'elle soit héroïque, très dangereuse ou une bonne conclusion de l'histoire. La mort dans les jeux de rôle est un sujet qu'il ne faut surtout pas éviter. Mais il faut pas non plus abuser. Selon les jeux, la mort n'est pas du tout traitée de la même manière. À Vampire la Mascarade, il est très difficile de tuer un Kainite, qui par ailleurs est d'ores et déjà un humain mort. Et le conflit physique est rarement central au scénario de ce jeu. Il est bien plus intéressant de jouer la déchéance d'un vampire plutôt que sa mort pure et simple. Avec la magie omniprésente dans de nombreux univers de donjons et dragons, la résurrection peut devenir une chose commune, et pour peu que les personnages joueurs aient suffisamment de pièces d'or, presque plus qu'une formalité. L'appel de Cthulhu amène parfois des morts rapides et violentes, subies tant par le personnage que par le joueur qui l'incarne. D'une scène à l'autre, un investigateur peut passer de la pleine santé au trépas, forçant immédiatement le joueur à jeter tout background et historique qu'il aurait pu travailler pour son investigateur. À Don't dress Your Head Dormir, c'est souvent mourir, et il n'y aura parfois aucun jet de dé pour différencier l'un de l'autre. A Innomine satanis, on considère qu'un démon n'est pas mort, mais repart dans les limbes, le purgatoire ou tout autre univers où il se reposera quelques milliers d'années avant de pouvoir réintégrer un corps. Le personnage n'est donc pas mort, mais il n'est plus jouable, ce qui peut effectivement revenir au même euh, sous certains points de vue. À partir de la cinquième édition, Génération perdue, les supérieurs démoniaques n'étant plus joignables, le démon écroulé qui ne sera pas réanimé par un de ses amis se verra dissous en un petit nuage sulfureux et détruit de fait. À Warhammer, la mort est violente. Elle peut venir d'un simple coup malheureux d'un gobelin, et ce même après des années à remplir des carrières et à devenir de plus en plus puissant. S'il n'existait pas les points de destin, Warhammer serait probablement le plus slasher des jeux de rôle metfan selon une source proche de la campagne de l'ennemi intérieur. Dans Deadlands, un personnage mort, ce qui peut également arriver de façon brutale et rapide, aura une unique chance, extrêmement maigre mais bien réelle, de sauver son personnage en tirant une carte dans le deck. Et s'il réussit, il deviendra alors un déterré, sorte de mort-vivant conscient, mais étant manipulé par un Manitou. Le système même du jeu de rôle l'agence non-code ARES implique que le moment de la mort d'un agent sera majoritairement choisi par son joueur, étant donné qu'il peut toujours faire échouer la mission ou mettre un de ses proches en danger plutôt que de perdre son agent. Et évidemment, selon les jeux de pirates. Qui prend deux minutes à des systèmes comme Pandragon, Shadowrun ou le D20 système, qui peuvent prendre jusqu'à plusieurs heures pour créer un personnage, il existe là aussi différents niveaux de frustration lors de la perte d'un personnage pour le joueur qui l'incarne. La plupart des jeux de rôle possèdent au moins un paragraphe dédié à la mort des personnages joueurs dans la section ou le livre réservé aux meneurs de jeu. Et ils vont tous plus ou moins distiller globalement les mêmes conseils qu'on va voir dans un instant pour traiter de la mort d'un personnage joueur. Il est assez évident, à moins de jouer à une table particulièrement comique et détachée de ces personnages, qu'il est inintéressant, dommage et décevant qu'un personnage joueur meure sur un bête jet de dés en grimpé raté lors d'une interlude hors scénario, ou sur le premier piège devant la porte du donjon, ou toute situation de bête application des règles. Toutefois, il apparaîtra assez rapidement à tous les meneurs de jeu qu'il ne faut absolument pas supprimer totalement la mort des personnages de vos parties. Dans la plupart des jeux où les personnages auront l'occasion d'être héroïques, ou tout du moins au milieu d'une histoire aventureuse et peut-être pleine d'action, la mort doit être présente si ce n'est pas omniprésente. Si les joueurs se sentent invincibles, se sachant constamment protégés par le MJ surpuissant qui viendra toujours modifier l'univers pour venir sauver leurs personnages, eh bien, ils prendront plus de risques bêtes. Ils se mettront volontairement en danger, puisque se sachant protégés, et cela va nuire tout autant à l'ambiance ou à l'histoire. Il est évident qu'il faut trouver un équilibre à la table. Chaque meneur trouvera son propre équilibre entre application bête des règles, quitte à frustrer, et surprotection qui peut mener à briser la campagne de la même façon. Il existe d'autres dangers que la mort et d'autres situations pouvant pousser le personnage d'un joueur à quitter définitivement le jeu et l'histoire. Par exemple, à l'agence, il peut être capturé, ou à l'appel de Cthulhu, il peut devenir irrémédiablement fou et devoir être interné jusqu'à la fin de ses jours. Dans tous les jeux, le joueur peut tout à fait décider de faire partir définitivement son personnage que ce soit parce qu'il a simplement envie de changer de façon de jouer, ou qu'il trouve que, roleplay, son personnage n'a plus rien à faire avec le reste du groupe. Pour des raisons de simplification, je ne parle ici que de la mort, mais la plupart de ces conseils s'appliquent relativement bien à toute autre sortie définitive du personnage d'un joueur, or, lorsque c'est le joueur qui le demande. A noter également que ce que je dis s'applique principalement aux jeux de rôle en campagne, étant donné que les one-shots n'apportent que peu d'affect du personnage au joueur, et que la mort d'un des personnages fait parfois partie intégrante de l'intrigue du jour. Il y a plusieurs manières, à nouveau différemment selon chaque jeu, d'amener un personnage jusqu'à la mort. Si l'on prend Vampire la mascarade comme exemple, alors bien sûr, hein, d'après le système, lors d'un affrontement contre un vampire, ou pire, un lupin, eh bien, le système peut tout à fait vous amener à vider, vos cases de points de sang et à remplir les cases de dégâts de dégâts aggravés. Effectivement, votre personnage subira la mort ultime, mais vous pourriez tout aussi bien avaler du sang empoisonné ou drogué et tomber inconscient au milieu de la rue. Le soleil viendrait alors vous brûler avant que la léthargie prenne fin. Ce sont les règles qui vous tuent, mais le roleplay peut tout aussi bien amener à la mort avec aucun ou presque aucun jet de dés pour venir régler ça. Toujours dans Vampire, si votre caïnite se met à briser la mascarade, à diableriser un ancien, qu'il viole les traditions, il sera amené devant le prince, qui devrait probablement prononcer son exécution. Et ce, peut-être, sans que vous essayiez de disparaître, car le reste de la coterie ne souhaite pas changer de région. Selon ce qui amène le PJ aux portes de la mort, l'attitude du meneur devrait être différente, et il devrait bien mesurer le dramatisme de la scène en cours. Est-ce que la scène est improvisée suite à une digression, ou est-elle cruciale et absolument centrale à l'histoire Est-ce que le personnage a simplement fait un échec à un jet de dé, ou le joueur a-t-il emmené son personnage dans toujours plus de danger sans réfléchir Reprenons notre exemple. Si le kainite a violé la mascarade sur un échec, mettons à un jet de frénésie face aux insultes d'un PNJ humain indéfini croisé lors d'un trajet, scène totalement sans intérêt, lorsque le vampire reprendra conscience au milieu de la scène de massacre qu'il aura produit, il est fort probable qu'il soit rapidement cueilli pour être amené devant le prince. Mais est-il réellement intéressant de casser le groupe, de détruire le scénario et de pousser le joueur devant le deuil du personnage simplement pour suivre les règles. Il pourrait être bien plus intéressant de commencer par réprimander le personnage au travers du prince, offrant au joueur déjà une très belle scène de roleplay kainite. Le joueur sentira son personnage sur un siège éjectable euh, à chaque mot, et la scène n'en sera que beaucoup plus mémorable que s'il avait simplement été sommairement exécuté. Et peu importe comment le personnage s'en sort, que votre joueur soit extrêmement bon dans son roleplay, ou que par défaut vous ayez de toute façon déjà décidé de ne pas le, le tuer pour un simple échec de jet de dés, eh bien, il pourrait être intéressant pour l'histoire de votre Kainit bah, qu'il ait une faveur envers le prince qui ne l'a pas exécuté, qu'il voit les harpies se moquer de lui, détruire sa réputation. Il verrait peut-être son domaine être réduit ou totalement supprimé. Et toutes ces scènes vont amener encore plus d'histoire pour la campagne, encore plus de profondeur au personnage, qu'il serait vraiment dommage d'esquiver parce qu'il avait raté un jet de frénésie. Le deuil du personnage est quelque chose, toujours one shot à part, que chaque joueur va vivre différemment, en fonction d'un nombre incalculable de paramètres. Des conditions de la mort, bien sûr, comme on vient de le voir, mais également son passif avec ce personnage. Est-ce qu'il le joue depuis longtemps Est-ce qu'il a vécu des moments particulièrement mémorables avec ce personnage Ou est-ce que finalement, il n'a toujours été plus ou moins qu'un suiveur du groupe Est-ce que le joueur avait peut-être fini de faire le tour de ce qu'il voulait explorer avec ce personnage Tant en termes de règles que d'histoire, ou au contraire, il venait peut-être de développer mentalement une toute nouvelle façon, un tout nouvel aspect euh, d'interprétation de son personnage. Chaque joueur est différent et il a probablement une relation différente avec chacun de ses personnages. Le deuil du personnage est donc quelque chose qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, heures ou même quelques jours. Toutefois, pendant ce deuil, ou éventuellement après ce deuil, eh bien, le joueur ne sera finalement face qu'à deux choix, euh, recréer un personnage et avancer, ou se morfondre sur le décès de son personnage et quitter la table définitivement, ce qui, on doit bien le reconnaître, est vraiment dommage. Si le meneur n'a été ni vicieux ni désagréable, la plupart des joueurs seront tout à fait disposés à accueillir paisiblement la mort d'un de leurs PJ, comme d'un élément triste peut-être, mais prenant d'une histoire. Une histoire qui n'en devient pas moins bonne ou agréable, du moment que le personnage a peut-être eu l'occasion de briller une dernière fois, se sacrifiant pour sauver la mission, ou pour sauver un de ses amis, ou balançant simplement une dernière punchline avant de s'écrouler sans vie devant le grand boss final et avant que ses amis s'empressent de le venger. Adaptez la mortalité à votre table et probablement aussi à vos joueurs. Est-ce qu'un MJ doit se permettre de gruger, entre guillemets, les dés derrière son écran pour sauver le personnage d'un de ses joueurs Je répondrai sans hésiter que le MJ ne doit pas se l'interdire. Personnellement, en tant que meneur, eh j'étudie la situation en fonction des paramètres qu'on a cités précédemment. Et autant, je peux avoir des réticences, même lors d'une scène cruciale, à tuer euh, froidement le personnage d'un joueur sur un jet de dégâts un petit peu lourd, autant lorsque j'offre au joueur une myriade de possibilités roleplay de s'en sortir et qu'il choisit consciemment tout seul et de façon répétée le plus dangereux des cheminements, au bout d'un moment je perds pitié et abat son personnage d'un coup final de narration. Si vous en avez l'occasion, parce que vous avez arrêté la partie précédente justement sur ce cliffhanger, ou parce que vous choisissez de vous isoler quelques instants avec le joueur dont le personnage s'apprête à mourir, n'hésitez pas à en parler avec elle ou avec lui. Écoutez ses remarques, et sans céder à des caprices de joueur, restez ouvert. Si toutefois vous avez décidé, quelle que soit la raison euh, que le personnage va bien mourir, eh bien expliquez au joueur pourquoi. Demandez-lui comment il peut l'accueillir, et si c'est possible, eh bien euh, Écoutez-le Peut-être souhaite-t-il amener la narration juste un petit peu plus loin, afin de, de pouvoir clore de façon plus spectaculaire ou en tout cas plus correcte à ses yeux eh bien ce chapitre de sa vie de drôliste. Ne soyez pas vicieux lors de la mort d'un personnage, à arracher la feuille de personnage des mains de son joueur et le déchirer avec un sourire méprisant, à vous lever en criant « Ah J'ai gagné à Donjon et Dragons euh, !» C'est évidemment pas une attitude positive et même si ça vous semble peu, eh bien le deuil du personnage est quelque chose qui existe de façon bien réelle. Ça prend parfois que quelques minutes, mais s'il faut à votre joueur plusieurs jours, eh bien laissez-lui ce temps-là. Laissez vos joueurs quitter avec paix leur personnage, et laissez-leur le temps de faire ce deuil afin qu'ils reviennent vers vous avec un nouveau concept prêt à reprendre la campagne de plus belle. Et si jamais le, le joueur ne souhaite pas reprendre la campagne, eh bien, essayez d'en discuter avec elle ou avec lui. Demandez-lui pourquoi, recevez ses commentaires, et si possible peut-être intégrer à votre table eh bien, des, des, des conseils qu'il qu vous donnera, ou des, des attentes qu'il a. Puis s'il n'est pas possible de vous mettre d'accord, ou que le joueur ne souhaite absolument pas reprendre la campagne, eh bien respectez son choix, dites-lui si c'est vrai, en tout cas qu'il reste le bienvenu pour les prochaines fois. La mort d'un personnage joueur peut arriver. Voilà, que ce soit dit clairement une bonne fois à tous les joueurs de jeux de rôle. Alors effectivement, il y a des meneurs plus virulents que d'autres de la feuille de personnage. Mais quoi qu'il arrive, personne ne vit pour toujours. La mort ne devrait pas au final venir briser euh, l'histoire qu'on raconte autour d'une table. Mais attention, cette brisure peut venir tout autant d'une mort appliquée que d'une mort évitée. Et donc prudence dans cette gestion et pensez toujours à prendre en compte la vie de votre joueur. Ou de votre meneur d'ailleurs des sagas comme Star Wars, Harry Potter ou même Buffy contre les vampires n'auraient jamais été aussi prenantes s'il n'y avait pas des morts. Des morts parfois soudaines et brutales, mais toujours qui servent l'histoire. Au final, ce ne sont que des conseils, et ce n'est que mon avis. Mais il est assez intéressant d'y réfléchir. Libre à vous de ne rien prendre en compte de ce que je viens de dire, de ne pas être du tout d'accord avec ce que je raconte. Il est intéressant de noter qu'au moment où j'écrivais cette chronique du dragon, Rollist TV, et dans leur journal du Rollist, venait de faire un débat sur la mort des PJ. Je vous invite à aller le voir, je vais le mettre par là. La chronique du dragon numéro 13 sur la mort d'un personnage joueur est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, ou tout du moins qu'elle vous aura amené quelques pistes de réflexion pour vos tables de jeu de rôle. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire pour me donner votre retour, et surtout à partager la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir. On se retrouve très bientôt pour un hors-roleplay, une chronique du dragon ou tout ce qui pourrait voir le jour sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ne tuez pas tous vos personnages, ciao les rollistes